Alors les ateliers citoyens, eh bien, du coup, ça s'inscrit dans la mission de Reliance en fait, notamment dans l'objectif numéro 4 qui est de contribuer à un monde durable et l'engagement numéro 10 qui est euh, de réduire l'empreinte environnementale du groupe. Les ateliers citoyens ont été mis en place vraiment euh, dans l'idée de s'appuyer sur trois piliers d'action principaux qui sont d'abord de sensibiliser euh, les citoyens Reliance, enfin, en tout cas tous les collaborateurs et les collaboratrices, de les impliquer et de les encourager et de valoriser leurs actions pour euh, finalement contribuer à notre mission. Euh, ce que j'apprécie dans les ateliers citoyens, c'est que nous sommes un ensemble de collaborateurs volontaires qui euh, agissent ensemble pour euh, limiter euh, notre impact environnemental. Euh, chacun choisit euh, un atelier en fonction de ses goûts ou de ses affinités personnelles et nous menons ainsi des actions au quotidien pour euh, agir, pour limiter cet impact. Aujourd'hui, on se focalise principalement sur la partie environnementale. Donc, on a fait une analyse de l'existant sur tous les sites du groupe et euh, bah, tout ce qui fonctionne, on essaie de le déployer pour, pour chaque site dans la mesure du possible. On regarde aussi euh, ce qui se passe dans les euh, autres entreprises et on voit s'il y a des choses qui peuvent également être déployées au sein de Reliance. d'abord citoyenne terre avant d'être citoyenne française ou citoyenne reliance. Et donc c'est un engagement qui va de concert avec mon état d'esprit euh, en tant que citoyenne. J'ai décidé de faire partie du groupe citoyenne parce que m'intéressent beaucoup les thématiques liées à l'environnement. voulais pouvoir approfondir l'argomento et avoir une vision européenne. c'est être un collaborateur qui est conscient des enjeux de notre temps et qui va agir, qui va informer au sein de Reliance pour faire bouger les choses. Il primo è la percezione che non siamo semplicemente un individuo isolato, ma facciamo parte di un organismo più grande, molto più grande, visto che adesso siamo più di 1000 dipendenti in tutta Europa. E il secondo passaggio dopo la consapevolezza di questo è l'essere il motore propositivo di questo miglioramento positivo. Voglio essere in prima linea Per cercare di portare qualcosa in più. C'è di poter créer, créer des produits, créer un service, tout en faisant attention à ce qui se passe autour, à l'environnement, à l'effet sociétal, enfin voilà, ouais, tout ce qui entoure l'entreprise. Une entreprise idéale pour moi, c'est une entreprise humaine qui est consciente de son impact euh, sur l'environnement et qui agit en conséquence è finalmente, né più né meno un'entreprise città. L'azienda ideale, per me, è un'azienda dinamica, attenta ai cambiamenti e che crede nella forza del gruppo. e naturalmente, assolutamente green. Anche per me, eh, l'azienda ideale è un'azienda, soprattutto efficace, che elimina gli sprechi e le inefficienze, ma che è molto attenta ad aspetti anche al di fuori del mero business, come per l'appunto l'ambiente. Mon entreprise idéale, elle ressemblerait vraiment à une entreprise qui, d'abord, en premier lieu, vraiment se préoccupe d'apporter du positif à la société, que ce soit sur les sujets environnementaux, sociaux, ou de manière générale liés au développement de durable, et euh, donc qui met finalement les profits euh, en second. Et je pense qu'avec le modèle mutualiste de Reliance et le fait qu'ils apportent des solutions de risk management pour des acteurs de l'intérêt général, je pense qu'on est vraiment sur cette ligne-là. Nous, Nous, Nous, Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens.